Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois ». Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Salut Paul Salut Jean-Baptiste et salut à celles et ceux qui nous écoutent. On vous souhaite évidemment une magnifique année 2023. Évidemment, évidemment, on vous souhaite à tous une belle année. Je te souhaite une excellente et heureuse année 2023. Que du bonheur, Polo et eh oui, que du bonheur, ça continue. Une <rire> année supplémentaire encore, on va en profiter au maximum. Mais oui. Bienvenue en tout cas à tous, merci de votre fidélité à mon petit pas du mois. C'est le podcast pour progresser dans ma vie, un programme qui doit, vous le savez, nous permettre au gré des épisodes eh bien, de progresser dans notre quête de révélation, de transformation de soi. N'hésitez pas à réagir après l'écoute de cet épisode, à laisser vos commentaires également sur les plateformes de podcast. Saint Paul, comme nous sommes début janvier, eh bien, je te propose un épisode hors série, justement, dédié à la nouvelle année, selon une étude menée par le site New Pharma. Près de deux tiers des Français prennent des bonnes résolutions au Nouvel An. Ça te fait réagir comment, toi, ça, déjà Eh bien, écoute, d'abord, c'est une bonne chose parce que je pense qu'après euh, l'automne et l'hiver, qui est un peu une phase où on laisse un peu mourir l'ancien, on est toujours motivé par euh, bah, faire naître le nouveau. Et je pense que c'est une période, effectivement, euh, propice à la prise de nouvelles décisions. Alors, très souvent, elles sont un peu alimentaires parce qu'on vient de passer les fêtes d'une manière importante. Mais sinon, d'une manière générale dans la vie, je trouve que c'est toujours un, une belle façon de reprendre un nouveau départ. Après, est-ce que ça va tenir dans le temps Mais qu'importe, l'idée, c'est surtout de faire les premiers pas et puis peut-être de les maintenir. C'est toujours une bonne chose, je pense, de reprendre des bonnes décisions. Alors, On va en parler encore de cette étude parce qu'elle est intéressante, elle nous renseigne sur plein de choses. Mais est-ce que toi, tu fais partie justement des deux tiers des Français qui décident de prendre de bonnes résolutions chaque nouvelle année Alors... Moi, j'ai un peu l'impression de ne pas attendre forcément la nouvelle année pour prendre des décisions. Je suis assez fréquemment dans une posture où je m'interroge sur qu'est-ce que je lâche et qu'est-ce que je reprends. Maintenant, c'est vrai que les, les nouvelles années sont souvent pour moi l'occasion de réfléchir sur des grands thèmes. Par exemple, l'année dernière, pour moi, c'était vraiment une valeur de liberté c'est-à-dire me donner le, le choix d'être libre le plus souvent dans, dans mes décisions, dans, dans l'expression de mon authenticité, dans, dans pas mal de choses. Et cette année, c'est vraiment le sentiment que j'ai envie de privilégier, moi, c'est d'être apaisé, en fait, euh, quelles que soient les situations qui se présentent. Et c'est peut-être l'axe sur lequel je vais me positionner cette année. Alors, parmi les bonnes résolutions... D'ailleurs, tu as eu le nez creux, hein. 38% des gens souhaitent perdre du poids, 35% veulent se mettre au sport, 28% adopter une alimentation plus saine. Pour 29% des personnes, il s'agit tout simplement de positiver dans la vie. Et pour oui. 19%, apprendre à réduire le stress. Tu vois, le, le coaching a encore de belles années devant lui. Les Français auront forcément oui. besoin d'être accompagnés. Hein. Ah Toujours. Et puis, je crois qu'on est dans un, ouais, dans un système qui est en permanence... Euh... En mouvement, on est euh, d'abord euh, nous-mêmes en mouvement et en même temps, l'environnement l'est aussi. Donc, euh, dans cette euh, interaction permanente, ben, il y a toujours l'occasion de reprendre des décisions, d'avancer. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, je trouve, de, de regarder ce que font les masses et puis de se situer, nous, par rapport à ça, mmh sur bah, des décisions plus plus personnelles et je crois qu'effectivement le, les thèmes comme la santé sont toujours très très importants la, la qualité des relations le fait d'être plus positif hein, on sait bien que que ce sont des, des des bases mais quand on les on les on les pratique quand on a, on améliore quand on élève un petit peu nos notre niveau d'exigence sur ces éléments, la vie est souvent bien meilleure. C'est clair. Alors pour l'anecdote, pour 15%, il s'agit d'arrêter de fumer. Pour 7% des Français, réduire la consommation d'alcool. Et pour 12%, passer moins de temps devant les écrans. Toujours selon cette même enquête de New Pharma, parmi ces deux tiers des Français qui décident de prendre des bonnes résolutions, ils sont seulement 5% à affirmer le faire vraiment. 63% à admettre qu'ils les tiennent parfois résolutions tandis que 9% reconnaissent ne jamais les respecter finalement entre vouloir le changement et se mettre en mouvement pour le changement et persévérer le chemin semble sinueux voire tellement compliqué parfois que l'on ne se lance même pas oui alors c'est ça qui est dommage en fait parce que moi je privilégie beaucoup cette idée des petits pas mmh. Même quelqu'un qui veut arrêter de fumer, bah, qui reprend, bah, même s'il a arrêté 24 heures, c'est toujours un petit pas qu'il faut célébrer. Quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui décide de faire ne serait-ce que le tour de son quartier parce qu'il veut se remettre au sport, il bah, faut déjà le célébrer. Et C'est cette notion de, de, de petit pas moi, que je mettrai peut-être davantage en avant dans ces périodes de, de reprise, en quelque sorte de bonne résolution. Bien sûr que c'est chouette d'avoir des, des visions, des objectifs à, à moyen terme et long terme, mais... Je dis toujours que le premier pas sur un voyage de 1000 pas vaut pour tous les autres, en fait. Et je crois que c'est important d'être attentif à comment, ici et maintenant, je, ben, je traduis mes aspirations de demain. En gros, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va permettre de progresser dans mes aspirations de demain et de toujours valoriser les petits pas Voilà. Oui, tu insistes sur le mot « célébrer hein. ». Oui, célébrer, c'est très important parce que très souvent, le, le risque, c'est de rentrer dans des processus de, de culpabilisation de soi. Donc, euh, sur le coup, on se dit « allez, on y va, on y va euh, », mais c'est un peu le « je dois y aller » plus que j'ai envie et le plaisir d'y aller. Donc, je, je suis un peu dans le « je dois » et puis il y a des moments, bah, si je me parle un peu en termes de « je dois, il faut », malheureusement, je suis pas forcément à l'écoute de mon vrai désir. Or, je pense qu'un véritable changement, en tout cas, pour l'accélérer, ce changement, faut il faut qu'il soit animé de ce que j'appelle un vrai kiff, c'est-à-dire un vrai plaisir intérieur. Donc, je crois que c'est très important d'être attentif aux raisons pour lesquelles on fait des choix. Est-ce qu'on les fait pour les copains Est-ce qu'on les fait pour la famille Est-ce qu'on les, est qu les fait pour soi Et ça n'empêche pas de les faire pour soi et pour les autres. Mais la, la, la vraie première question, c'est quels sont les bénéfices, à moyen terme et long terme, que je vais tirer pour ma santé, pour mon énergie, pour mon facteur émotionnel, mmh. pour mon esprit aussi, la qualité de mon esprit et puis bien sûr de ma relation à l'environnement. Et Je crois que plus on va Prendre conscience du fait de, de s'honorer, hein, de se prendre en compte, c'est-à-dire, tiens, comment aujourd'hui je vais pouvoir euh, mettre de la qualité dans ma vie Quels sont les nouveaux comportements que je pourrais euh, développer Alors, bien sûr, vis-à-vis -vis de moi, que ce soit encore une fois du côté de ma, ma santé, du sport, euh, de la manière de prendre soin, j'allais dire de mon cheval, hein, c'est-à-dire de mon corps, avec tout ce que ça compose, mais aussi, comment je vais prendre soin peut-être davantage de, de mon environnement Ça peut être de là où des personnes avec qui j'interagis chaque jour, mon conjoint mes enfants, euh, mes collaborateurs, et de se dire, tiens, en quoi je peux élever le niveau de jeu JE et JEU, c'est-à-dire en quoi je peux élever mes standards pour être... Euh au plus près ou peut-être me rapprocher davantage bah de bah, la, la qualité que j'ai envie de rayonner. En fait. Sachant que les, les tout premiers pas en fait, peuvent être parfois douloureux. Si on parle par exemple de la santé, si tout d'un coup on se met à faire du sport alors qu'on n'en faisait pas avant, euh, le premier pas va être fatigant, douloureux, mais il faut déjà peut-être se projeter sur, sur l'après, non Absolument. Moi, je dis qu'il y a toujours deux choses qui vont éveiller la, la motivation à, à mettre en place des actions. La première, c'est le système de valeur. En quoi c'est important pour moi, par exemple, d'aller courir Pourquoi je fais ça C'est quoi la finalité en termes de, de santé, d'énergie À quoi j'aspire réellement dans ma vie par le fait de faire du sport La deuxième chose, c'est où et quand C'est-à-dire, quel objectif que je me donne qui soit acceptable pour moi et chouette pour moi Et j'aime bien l'idée, au départ, de se fixer, par exemple, quand je décide d'aller courir, mais tiens, quel est en gros le tour que je prévois de faire Et juste de préserver le plaisir pour... Éviter de se mettre dans l'effort, parce que si c'est pour se défoncer en une ou deux séances et puis après d'arrêter parce qu'on n'a pas envie de se refaire mal, bah, malheureusement, on récupère le fruit d'une relation qui n'a pas été positive avec son cheval. Je reviens toujours sur cette idée de, de cavalier et de cheval. Le, le cavalier, c'est un peu mon conscience. C'est la partie de moi qui a envie, à un moment donné, de se dire, ah, bah, tiens, je vais aller le mettre au sport. Je vais faire plus attention à la manière dont je mange, je vais faire plus attention à la manière dont j'interagis peut-être avec mes enfants. Donc, cette partie-là est pleine de, de bonnes intentions. C'est souvent ces bonnes intentions de départ sur lesquels on est plutôt focalisé. Et puis après, il faut donner envie à la partie préconsciente et inconsciente, dit autrement au cheval, donc à la partie plus émotionnelle, en arrière-plan, d'y aller. Mais si ma tête tire fort et que le cheval n'est pas bien, et bah du coup, euh, il accepte une fois, deux fois, et puis après, il laisse tomber. Et le laisse tomber, il est très puissant, le cheval, pour trouver des tas de raisons de ne pas y aller. La, la clé pour moi, c'est vraiment, je vais revenir là-dessus, mais c'est vraiment le kiff. J'ai suivi un programme, le mois de décembre, qui m'a beaucoup séduit, parce que le, le GAF est quelque chose de très particulier. C'est un programme de, de remise en santé, notamment à travers la nourriture. Et le point sur lequel il revient en permanence, c'est le kiff. C'est-à-dire que rien, rien ne se fait sans un niveau de tif, au moins sur une échelle de 0 à 10, on est au moins au-dessus de 7. Quoi. Ça, c'est important. Est-ce que je prends du plaisir à plus de 7 quand je suis en train d'aller courir Surtout quand je fais quelque chose de nouveau. Si je me mets à faire des pompes chaque matin, c'est pas à peine que je me fasse mal, c'est que je préserve le niveau de plaisir. Et ça, c'est intéressant parce que l'inconscient, lui, comme il fonctionne dans le confort et à la stimulation, eh bien, si j'ai un véritable plaisir à faire une nouvelle chose, eh bien, la discipline sera beaucoup plus facile à acquérir. Et Je suis sûr que pour les 7% qui ont tendance à, à se lancer et très vite à abandonner, s'ils élevaient leur niveau de plaisir dans les contraintes qu'ils décident de, de, de mettre en place, je pense qu'ils auraient un, un taux de réussite, en tout cas sur le moyen terme et le long terme, qui serait plus élevé. Bah, je te mets au défi de faire en sorte que j'élève mon plaisir à faire des pompes et à trouver un kiff extraordinaire à faire des pompes. Bah, oui, bah, en fait, c'est intéressant parce que, tu vois, déjà, point de départ, c'est que tu vois pas de valeur, tu vois pas d'intérêt en euh, fait à faire des pompes. Clair. Donc La question, c'est pourquoi faire des pompes ah, okay. Est-ce que ça t'intéresse, toi, d'avoir, je sais pas, ben, des sensations un peu plus développées dans tes bras Ou est-ce que tu veux laisser fondre euh, au fil des, des mois et des années euh, tes bras Ou est-ce que tu, tu as envie aujourd'hui d'être capable de faire une traction quand tu as besoin de te faire une traction mmh. Ou simplement de sentir ton corps d'une manière stimulante oui. tu vois mmh. Ça, c'est le premier point, c'est les valeurs. Et puis ensuite, te dire, c'est quoi l'objectif Si à moyen terme et long terme, si je me donne par exemple un mois à faire des pompes. De toute façon, ce sera un peu inconfortable au début, mais on peut trouver du plaisir parce qu'on est connecté à la raison pour laquelle on fait les choses. Et puis après, peut-être que d'en faire que cinq pompes, c'est déjà un bon, un bon point de vue. Clairement. Et puis, on en fait cinq au départ, on en fait six la fois d'après et puis ça peut voilà. progresser comme ça. Avant d'activer le changement, Paul, est-ce qu'il ne faut pas non plus passer par la case bilan le bilan de l'année passée, ce qui nous aidera peut-être, probablement même d'ailleurs, à déterminer les priorités de cette nouvelle année. Alors ça, c'est un point très, très intéressant que tu évoques là, c'est effectivement de faire des bilans. Ce bilan, c'est peut-être de se dire, tiens, de quoi j'ai été le plus fier dans l'année Si je reprends en point clé, quelles sont les, les choses dont je suis le plus fier de l'année passée Et puis à partir de là, de me dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faites, par exemple Et là, de me dire, tiens, s'il y avait cinq choses sur lesquelles je ne suis pas allé ou j'aurais aimé, Aller, mais que j'ai pas fait pour des tas de raisons. Euh, voilà, de noter ces cinq choses. Et puis enfin, de me dire s'il y avait de la nouveauté à partir de là, qu'est-ce que j'aurais envie de renforcer? Moi, j'aime bien cette idée de points forts, de choses que j'ai pas faites mais que j'aurais aimé faire. Et puis ensuite, de se dire dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau? Mais pour moi, l'idée, c'est de commencer vraiment par, euh, par les dix points dont je suis le plus fier. Parce que ça, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous donner du boost. Et on a, une tendance un petit peu parfois de se dire, ah bon, qu'est-ce qui n'a pas été bien, tout ça. Non. Commençons par voir les points forts, une dizaine de choses dont je suis vraiment fier. Quelles sont les choses éventuelles dont j'aurais été fier, mais que je n'ai pas fait complètement ou que j'ai fait en partie. ce sont des trucs que j'aurais aimé faire plus en fait, surtout en fin d'année. Quand je me retourne, je vais ah tiens, j'ai fait du sport, par exemple, ou j'ai fait de la montagne, j'aurais aimé faire plus de ça. J'ai passé du temps avec mes parents, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire plus. Donc, j'aime bien partir des points forts et de me dire, qu'est-ce que j'aurais aimé faire plus Et puis, à partir de là, de partir sur un, un bilan en trois colonnes, qu'est-ce que j'ai envie de garder de ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter de faire Et puis, éventuellement, qu'est-ce que je voudrais faire de nouveau Dans la vie, apprendre à tenir ses décisions sur des petites choses, comme sur des moyennes, ça permet de faire des grandes choses. Retenez ça. Prendre des décisions et les tenir sur des petites choses ou des moyennes choses, ça permet de faire de grandes choses. Et puis, les petites résolutions, finalement, peuvent devenir des grandes résolutions à Absolument. condition donc, de discipline. Et finalement, c'est ce que tu as redit, de se fixer des points d'étape où on fait un, un bilan de ce qu'on a ouais. fait bien et de ce qu'on peut encore améliorer. C'est toujours les petits millimètres qui, cumulés, font les grands maîtres hum. à méditer. Paul, on arrive au terme de, de cet épisode qui est consacré donc euh, à la prise de résolution, comme ça, pour euh, cette nouvelle année. Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année Finalement, la, la paix d'esprit, c'est ça Alors, la paix d'esprit et du cœur, hein, pour moi, c'est l'apaisement, l'apaisement, l'accueil de ce qui est. Et puis à partir de là, ce qui est important pour moi, bah c'est voilà, de renforcer encore mon désir de générosité, euh, mon désir aussi de passion, de, de projet passionnant, euh, le fait de pouvoir aussi euh, m'engager davantage, y compris parfois à prendre de, de, des, des risques par rapport à, à des décisions que je prends, professionnellement notamment, pour euh, bah, élever mon niveau de jeu, de jeu jeu, -ge jeu, GEU, -ge hein, c'est-à-dire d'élever bah, aussi mon, mon entreprise avec euh, les challenges que celle ci euh, on m'invite à prendre. Et peut-être une dernière chose, c'est de privilégier la notion du, du « nous », peut-être la notion du, du « jeu Je crois que le, jamais autant, dans, dans ces périodes un peu compliquées, au niveau de notre société, où on souffre parfois de, de difficultés d'énergie, je crois que jamais autant euh, la société nous aura aussi euh, alerté sur ce qui se passe en nous, hein, parfois une perte d'énergie, une perte de sens, et à quel point il est important de, de se reconnecter, bien sûr, à, à soi pour, pour avancer, mais aussi de se reconnecter aux gens qui nous entourent et aussi de réfléchir sur le le pourquoi et pour qui on est là ensemble. en fait. Et c'est cette dimension du « nous » que je trouve euh, importante de reprivilégier. Et, et je crois que euh, repasser aussi dans le « nous », c'est une belle façon de faire grandir le jeu. Toute dernière question à destination de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Trois tips que l'on peut donner pour se lancer dans cette aventure de transformation en ce tout début d'année. La première, c'est la considération, à se donner à soi et aux personnes qui nous entourent. Apporter de la considération, quoi qu'il se passe, la deuxième, c'est peut-être d'être attentif à son énergie. Attentif à son énergie à tous les points de vue. C'est-à-dire apprendre à se redresser, à inspirer, sourire, dire merci. Et être attentif à l'énergie qu'on envoie autour de soi, quelles que soient les situations. Et puis le, le troisième point, c'est de valoriser les temps de récupération. Donc le tip, c'est juste se dire, tiens, combien de temps dans la journée je m'arrête comme ça et je me considère en phase de récupération. Voilà, Je m'honore, je m'arrête euh, et je pense qu'il est important de se poser. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, écoute, un grand merci. Et puis, aux, aux personnes qui nous écoutent, encore une fois, merci pour vos messages et vos belles connexions. Salut, Polo. Merci, Jean-Baptiste. Merci à tous. C'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.